Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 c'est moi Zéna et voici les prévisions du bélier pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, cette semaine et jusqu'au 20 juin, le Soleil sera dans votre troisième maison dans les Gémeaux. Votre intellect durant cette période sera plus dominant et vous serez attiré par les tâches qui exigent de la réflexion, des connaissances et des compétences intellectuelles. Donc les tâches routinières et ordinaires ne seront pas vraiment intéressantes pour vous. La communication deviendra l'outil ultime pour transmettre vos pensées et vos idées et vous réussirez à le faire aisément. Les discussions et les négociations seront favorisées par ce passage du soleil dans cette maison. Et vos déplacements pourraient devenir plus fréquents aussi. Vous aurez aussi une tendance accrue à entreprendre des formations et des études pour améliorer vos connaissances. Les métiers dans le domaine des ventes et les activités commerciales seront très favorisés par ce passage. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes lundi et mardi, la lune sera dans le cancer. Votre quatrième maison et les plus chanceux seront les cancers poissons scorpions, les moins chanceux les lions. Et vous, vous êtes ici, cher Bélier, donc votre quatrième maison. Lundi, vous aurez envie de faire des changements stimulants, chez vous ou dans votre vie personnelle vous aurez cette douce motivation de faire des modifications qui pourraient vous offrir un certain confort que vous cherchez chez vous. Et cela pourrait prendre les autres par surprise et serait considéré étrange un petit peu. Mardi par contre, vous pourriez avoir tendance à être un peu dramatique. Donc vous pourriez exagérer dans vos réactions dans certaines situations. Donc, vous pourriez, euh, comme j'ai dit, exagérer dans vos réactions, surtout au niveau de la parole. Quand cela concerne vos relations aussi, ça c'est euh, euh, euh, important à être très prudent. Donc, surtout quand cela concerne vos relations avec vos amis ou vos collègues, il faut porter une attention particulière à la manière dont vous, vous réagirez dans certaines situations, bien sûr. Il faut vraiment tourner votre langue plusieurs fois avant de vous prononcer et essayer d'analyser les situations sans être influencé par les préjugés. Mercredi et jeudi, fait nuit de mardi, mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi à M pour l'Europe, la Lune sera dans le Lion, votre cinquième maison. Donc euh, euh, l'ambiance de la, euh, de la euh, journée de mardi changera à 180 degrés. Vous pourriez avoir un sentiment de joie et d'optimisme inexplicable. Et vous voudrez partager ce sentiment avec tout le monde. Et vous voudrez rassurer tout le monde que ça va bien aller. Vous vous sentirez généreux et vous voudrez offrir votre aide à tout le monde. Passer du temps de qualité avec des proches serait particulièrement gratifiant maintenant. Votre attitude bienveillante et encourageante peut créer de nouvelles amitiés. Vous serez, vous serez très chaleureux et cela sera très contagieux. Quelqu'un dans votre vie aura un effet positif sur votre développement personnel ou spirituel. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi, PM, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre sixième maison. Vous pourriez faire face à des situations difficiles, des défis ou à des attitudes négatives euh, qui se sentiront plus pires qu'elles ne le sont réellement. Cette période serait un peu stress, pardon, stressante à cause de nombreuses tâches que vous aurez à faire et vous pourriez avoir le sentiment de ne jamais pouvoir vous rattraper. Restructurez votre horaire et priorisez vos tâches et demandez l'aide des membres de votre famille ou de vos collègues si nécessaire. Le plus important serait de ne pas trop vous épuiser.